Bonjour mes chers élèves de CM1, quatrième année primaire, je vous présente mon cahier de grammaire et de communication. C'est une euh, nouveauté sur notre chaîne Je TV. Alors attendez tous, il y a des vidéos qui vous attendent sur notre chaîne. Au propos de grammaire, de conjugaison et aussi de vocabulaire.